Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui à Chaillan, près de Laval pour un nouvel épisode de notre web-série Aujourd'hui chez STC Transport, entreprise du pôle SNV Normandie. Aujourd'hui j'ai rendez-vous avec Fabien pour bosser avec lui. Salut Fabien. Salut Benoît. Comment ça va Très bien et toi ouais, Super, je suis trop content de venir voir ton boulot. Ça fait combien de temps que tu fais ça alors 24 ans. 24 ans Waouh, wow, ça, ouais. ça en fait des bornes tu imagines. Ah oui. Ouais. Je les ai pas comptés honnêtement. <rire> ah, dur de les compter à ce niveau là. Ah je pense. oui je pense oui. Alors qu'est-ce qui te plaît dans ton job ah, La solitude, moi et le voyage, moi. Bon. Ça te dérange pas aujourd'hui si je t'accompagne quand même Ah non, au contraire. Ok. c'est Faire découvrir mon beau métier. C'est beau. Allez c'est parti. alors moi c'est la première fois que je monte dans un camion. J'ai l'impression de faire de branche là. T'as pas peur Non. Bon bah accroche-toi, on y va. <rire> bon, en tout cas, magnifique le camion. C'est la première fois moi je monte dans un semi. Dans un c'est comme ça qu'on dit dans, dans le milieu. Dans un 44 tonnes. Dans un 44 tonnes. C'est <rire> la première fois et franchement les amis, c'est incroyable. C'est un concentré de technologie, c'est épuré, c'est magnifique, franchement. Je pense même que ça mérite une séquence cinématique. Envoyez la musique. Bon, ton job euh, chez STC, il consiste en quoi J'ai deux casquettes, moi je suis conducteur et formateur en fait. Tout nouveau conducteur qui arrive au sein de l'entreprise STC, il passe une journée, voire deux jours avec moi en intégration, côté frigo, pour voir juste tout simplement le mode de fonctionnement de l'entreprise et revoir les bases de la réglementation, quoi tout simplement, pour éviter de faire des infractions. Et ton métier de conducteur, là aussi tu as deux casquettes Oui, aussi. Première activité en frigo, où est-ce qu'on part maintenant faire une petite livraison et on a deuxième, une deuxième activité, c'est le ramassage de volailles. C'est quoi ton parcours euh, T'as fait quoi comme formation pour devenir chauffeur routier et Tout simplement, c'est BEP -E dans conduite et services dans les transports routiers. Que je suis parti sur la route à l'âge de 18 ans. Ah ouais Ouais. Tout frais sur le marché, oh ouais, parti voilà, sur la route. Voilà. Ok. Bon, alors ça, il faut le montrer aussi. T'as pas de rétroviseur, c'est des caméras Ouais, c'est la dernière génération, ça. C'est magnifique, c'est vrai. C'est magnifique. Vous... Hein. Bon, du coup, là, on arrive sur le site de SNV. Voilà, exactement. Donc là, on est bon. On est bon. La marche arrière a été faite on avec succès. Faire. On peut décharger maintenant. On y va. Elle ah, n'a pas perdu de temps. Les portes sont déjà ouvertes. Je te laisse faire. Allez, je te passe la caméra. Ouais, ça à me change un petit peu. Ça me change du volant. Moi, je prends ton boulot, tu prends le mien, alors. Si tu veux. On est parti pour. Action, alors. Bon, parfait, on a tout déchargé avec succès. Impeccable. J'ai pas été trop emboulé pour l'instant Non. Bon, on enchaîne sur la suite alors Ouais. Allez, c'est parti. Et alors, qu'est-ce qui fait que tu fais ce job depuis 25 ans Passionné, tout simplement. Et aujourd'hui, ben, ça fait trois ans que je suis formateur en plus et ça me passionne encore plus parce que maintenant, ben, je fais partager mon expérience. Pourquoi tu aimes ton entreprise Ah, Pour l'ambiance, simplicité, familiale, cohésion d'équipe aussi. Euh, je te propose de regarder ma deuxième activité. Donc on va préparer le camion, on va le sangler, on va charger le chariot prêt à partir en élevage pour ce soir. Ok, ouais. allez c'est bien eh bah C'est parti alors. À quoi ça va servir ça dans l'élevage Arriver dans l'élevage, si tu veux, on décharge le chariot, on prend un conteneur, on le rentre dans les bâtiments pour ramasser la volaille. Et nous, notre mission, c'est vider un conteneur, le rentrer dans le bâtiment, le ressortir quand il est en charge, reposer sur la semi Ok. T'as besoin de tout ça du coup. Et voilà. C'est quand même mieux que le faire à la main quand même avec un chariot. Un petit peu, ouais, je pense. Euh, vu hein. la taille des, des bacs. Bah ben oui, quand même. <rire> C'est beaucoup plus simple. Les deux sont les bienvenus. Journée, frigo, nuitée, euh, ramassage de volaille. L'efficacité vient avec le confort. Sécurité, toujours. Bon Fabien, merci pour la découverte de ton job, c'était une grande première pour moi de rentrer dans un 44 tonnes et de voir ton quotidien, voir tout le confort dans lequel tu évolues, c'est royal comme condition de travail. Mais bien sûr, hein. moi aussi j'étais ravi de t'avoir aujourd'hui avec moi Benoît. C'est gentil. Si vous aussi vous voulez rejoindre l'équipe de Fabien, n'hésitez pas, postulez, STC recrute. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de cette série spéciale. Et n'oubliez pas, likez, likez la, la vidéo, vidéo et abonnez-vous. Abonnez